Alors, je vais essayer très rapidement de vous donner trois conseils pour vous enregistrer euh, correctement, dans de, dans de bonnes conditions et euh, de manière très très simple. Je vais essentiellement parler de smartphone, mais évidemment la plupart des conseils que je vais vous donner s'appliquent à tout un tas d'autres appareils qui enregistrent. Premièrement la lumière, donc là on voit qu'il y a de la lumière mais elle n'est pas judicieusement placée, enfin en tout cas c'est moi qui suis pas judicieusement placé, il suffit euh, pour faire un bon éclairage ben, que je me retourne tout simplement, voilà, et que je me mette face à la lumière, c'est la lumière de la fenêtre, j'ai rien fait, j'ai rien allumé, et on voit qu'avec euh, une lumière naturelle euh, qui pourtant n'est pas très très belle aujourd'hui, ben, ça suffit largement pour faire euh, un bel éclairage. J'améliore tout simplement la chose euh, en allumant euh, la lumière de la pièce. Donc en fait, je bénéficie donc de la lumière de la fenêtre qui arrive un petit peu de côté et puis de la lumière de la pièce qui arrive du plafond. C'est vraiment tout bête, j'ai rien rajouté. Pourtant, j'ai tout ce qu'il faut dans la pièce là, mais euh, j'ai vraiment mis aucun autre éclairage. Euh, deuxième caractéristique, c'est le cadre. Euh, évidemment, si vous filmez quelqu'un ou si vous filmez vous, l'idéal, c'est que vous soyez dans le calme. Si euh, je me mets à parler comme ça, bah forcément... Euh, c'est moins sympa pour bien euh, pour bien cadrer déjà l'idéal c'est que ce soit stable tout à l'heure je filmais à main levée on voit que euh, si ça dure longtemps ça va pas être très agréable ni pour vous ni pour la personne qui tient l'appareil donc ce que je vous suggère moi c'est de, de poser votre appareil alors là tout bête euh, on fait encore une fois avec ce qu'on a sous la main euh, je vais vous montrer tout de suite sur quoi j'ai posé mon smartphone j'ai improvisé un support avec une boîte d'emballage une boîte de thé et puis une tasse contre laquelle je viens appuyer mon téléphone pour qu'il soit à la hauteur de mon visage. Voilà, c'est tout bête, mais c'est vraiment fait avec ce que j'avais sous la main. Alors histoire d'améliorer un petit peu les choses si c'est si quelque chose que vous faites assez fréquemment ou pour que ce soit plus confortable, vous pouvez investir dans un petit matériel, c'est vraiment pas très cher, là en l'occurrence c'est une pince pour smartphone et puis elle est vissée sur un, un petit trépied de table, je pense que l'ensemble ça dépasse pas les 20 euros et, euh, et ça vous permet voilà de, de faire face à quelques situations, alors toujours en aménageant un petit peu de, de choses parce que le, le trépied est pas très grand. Et après, vous pouvez aussi investir dans des, dans des trépieds un petit, peu plus, un petit peu plus grands, en plastique. Ça ne va jamais chercher très très loin en termes de prix. Alors juste une petite notion un petit peu plus poussée de, de cadrage, euh, si vous vous adressez à un auditoire, essayez toujours de bien regarder la caméra, euh, non pas l'écran que vous avez devant vous pour voir si vous êtes euh, joli ou, ou bien placé euh, dans l'écran, mais la caméra, voilà, fixez bien la caméra, ce qui donne à l'impression, euh, le sentiment aux personnes qui vous regardent que vous leur parlez à elle. En revanche, si vous interviewez quelqu'un, euh, vous allez donc vous placer derrière l'appareil, essayez de placer la personne que vous interviewez à peu près dans cette position-là, et le regard va être en direction de vous qui êtes en train de lui poser les questions. Et puis toujours, voyez, si je regarde de ce côté-là, bah laissez de l'espace ici. Si je regarde dans l'autre sens, ben bah voilà, là je suis pas très bien cadré. Essayez plutôt de cadrer la personne comme ça. Voilà. C'est des petits trucs. Après, euh, voilà, on va on va pas aller beaucoup plus loin euh, aujourd'hui. Quand même un petit détail qui a son importance, on fait parfois des vidéos avec son laptop, euh, on voit aussi ça souvent pendant les visioconférences, l'écran le, étant posé sur le bureau et euh, incliné, on se retrouve avec un cadrage comme ça. Euh, C'est pas le plus judicieux, là on a ce que j'appelle un cadrage plafond narine, voilà. Essayez aussi de placer euh, votre ordinateur portable sur un support, c'est le moment de recycler votre dictionnaire et, euh, et placez toujours l'écran et la caméra surtout au niveau des, de vos yeux, de votre visage. Euh, la dernière caractéristique qu'on va aborder, c'est euh, la plus importante, c'est le son. Là je suis en train d'utiliser de, de, le micro interne de mon smartphone, ça fait très très bien le boulot parce que je suis dans un environnement câble, il n'y a, a pas trop de bruit autour de moi, il n'y a personne qui parle, il n'y a pas de vent. Euh, sur un smartphone, juste un petit détail, pensez à enlever la coque de protection si vous en avez une, parce que ça arrive qu'elle recouvre les, les différents micros de votre appareil. Et puis, si jamais vous voulez aller un petit peu en extérieur ou produire quelque chose d'une qualité un peu supérieure, bah, n'hésitez pas à utiliser pareil, du petit matériel hein, qui est pas très très cher. Euh, bah, ce genre de choses, c'est un micro-cravate qui va, qui va venir se brancher euh, sur la prise, la prise jack de, de votre appareil. Et puis sinon, vous avez par exemple pour les tablettes, vous avez ce, ce genre de, de petit appareil qui va se ficher directement dans la prise adéquate. Ça, même, ça améliore quand même bien le son et surtout, ça isole euh, les propos de la personne qui parle du, du, des bruits ambiants. Dernier petit détail euh, dont, dont je vais vous parler, c'est la manière dont j'ai enregistré cette vidéo. En fait, vous avez vu quelques coupures. Euh, vous avez vu, des fois, je faisais des pauses, j'appuyais sur un bouton. Euh, je n'ai pas fait de montage. Pas du tout. J'ai simplement utilisé la technique de ce qu'on appelle le tourner monté. C'est une petite fonctionnalité qui est, qui, voilà, de, de, de l'appareil photo-vidéo du, du smartphone qui me permet de faire une pause et non pas d'arrêter l'enregistrement. Donc je fais pause, je me déplace, j'aborde un nouveau chapitre, je relance l'enregistrement et vous avez l'impression que j'ai fait ça d'une seule traite. Vous avez même l'impression à certains moments que c'est monté, mais en fait je n'ai fait aucun montage. Donc pensez-y, c'est vraiment très pratique.